Avant que la vidéo commence, si vous êtes prof et que vous avez envie de m'aider dans ma thèse, j'ai besoin de réaliser des entretiens avec des profs du premier ou du second degré. Donc écrivez à l'adresse qui s'affiche quelque part ou qui est dans la description et je vous en dirai plus à ce moment. Donc si vous êtes dispo au mois d'août, ce serait parfait. Faites-moi signe et à très bientôt. Bonjour, bonsoir chers amis, je suis très heureux de reprendre ces vlogs suite à vos retours plus qu'enthousiastes J'étais trop content, je pensais pas que ça vous plairait autant, je pensais pas que ça intéresserait autant de monde que je parle de ma thèse Mais voilà, donc comme vous pouvez voir, je ne suis pas chez moi Ou alors mon chez moi a vachement grandi depuis mon 28 mètres carrés jusqu'à 6000 mètres carrés en plein cœur du marais Bref, en fait vous vous en foutez de tout ça oui, oui, oui, oui. Et aujourd'hui, bah, je vais essayer de répondre un petit peu à certaines attentes, en tout cas à certains points que vous aviez mentionnés, et on va parler de bah, comment est-ce qu'on trouve une thèse, comment ça commence en fait. Et donc en l'occurrence, comment moi j'ai commencé ma thèse, comment j'ai défini mon sujet, comment je l'ai trouvé, comment j'ai trouvé du financement, etc., etc. Donc des questions qui peuvent aider vous ou n'importe qui de vos amis peut-être qui hésite à se lancer, faire une thèse ou pas. Et j'espère vous donner des pistes, des clés en tout cas pour réfléchir à comment on conçoit un projet de thèse. Et évidemment, on parlera aussi légèrement, mais probablement plus en détail dans un prochain vlog, de l'évolution d'un projet de thèse entre le moment où j'ai écrit le premier jet et là où j'en suis un an après. Forcément, il y a plein de trucs qui ont changé. Donc bah voilà, c'est parti Alors, je suis un peu nostalgique parce que ça fait super longtemps que je ne suis pas retourné dans le bureau. Donc, je vais vous montrer là où je bosse d'habitude. Tac. Voilà, donc ça, normalement, c'est mon bureau, mais il y a plein d'affaires parce qu'il y a un stagiaire qui a occupé les lieux pendant que j'étais pas là. Et du coup, j'ai mis mes affaires là, euh, en attendant. Vous reconnaîtrez peut-être euh, ce magnifique plaid. Et du coup, voilà, c'est ça le petit bureau. Et comme vous pouvez voir, les plantes sont vraiment en mauvais état. Du coup, il va être temps qu'on revienne et qu'on qu fasse les choses un petit peu bien. Et il y a plein de livres super intéressants là. C'est assez cool. Et j'ai lu ce bouquin il me l'avait prêté, euh, Why We Revolt. Bref, c'est un truc euh, de médecine, c'est pas en lien avec l'éducation, mais, mais j'avais kiffé. Je vous, je vous en parlerai peut-être une fois, ou peut-être pas, parce que ça n'a rien à voir avec l'éducation. Ah oui, et ça, le Research Methods in Education, c'est ce qu'on appelle entre nous la Bible, parce que c'est plein de conseils sur comment faire de la recherche en éducation, il y a plein de trucs différents qui existent, bref, c'est assez stylé. Bon ben bah ça y est, je suis posé au bureau tranquille, du coup je vais pouvoir vous raconter un petit peu, euh, bah, c'est quoi, bah, je vais prendre mes notes quand même, hein. hein, mes petites notes, voilà, mes petites notes, ok. Je disais donc, le premier truc à se demander pour choisir un sujet, souvent c'est de penser avec un directeur ou une directrice de recherche, puisque évidemment on n'est pas doctorant comme ça, euh, où on improvise complètement, on ne devient pas un génie euh, sorti de nulle part. On apprend souvent à faire de la recherche avec des gens. Le monde de la recherche d'ailleurs est hautement collaboratif. On travaille toujours, enfin pas toujours, mais on travaille beaucoup et moi en particulier avec plein de gens différents. Et du coup, pour choisir son sujet, c'est une discussion avec ses directeurs. Supervisor. En l'occurrence, moi, j'ai deux directeurs donc Ignacio Attal qui est le créateur du projet prof-chercheur et en fait j'avais bossé pendant un an à temps partiel avec Ignacio sur le projet prof-chercheur avant de commencer ma thèse comme ça on a pu voir qu'on avait envie de bosser ensemble qu'on voilà, qu s'entendait bien et que euh, on avait des choses à s'apporter mutuellement dans le cadre de ce projet et du coup on a été demandé à quelqu'un d'autre Philippe Dessus qui lui est professeur des universités à Grenoble et en fait Philippe il a une habilitation à diriger la recherche qui est un, une espèce de certification qui est nécessaire pour encadrer des doctorants. Et Ignacio, comme c'est un plus jeune chercheur, il n'a pas encore cette habilitation à diriger les recherches, d'où le fait que j'ai deux directeurs, et qui sont très complémentaires, avec qui je m'entends super bien. D'ailleurs ça c'est, je pense, un point qui pourrait mériter un vlog à lui tout seul, mais c'est super important. Moi, une recommandation, que si je devais en faire juste une, une recommandation à quelqu'un qui hésite à faire une thèse, c'est de super bien s'entendre humainement et intellectuellement avec ses directeurs. Quitte à choisir un sujet qui te plaise un peu moins, moi je pense que le plus important c'était que vraiment le courant passe bien avec mes directeurs. et J'ai énormément de chance là-dessus. Tous les deux ils sont humainement euh, incroyables, très gentils, très attentionnés, euh, très stimulants intellectuellement, mais euh, vraiment dans une optique, enfin euh, ils sont très présents pour moi. Donc moi j'ai vraiment l'impression dans ma thèse que c'est un projet commun, collaboratif avec mes directeurs. Et oui c'est moi qui vais euh, orienter un petit peu et qui vais faire euh, l'essentiel du boulot, mais je sens vraiment que leur soutien est super important. Donc voilà, déjà le choix du sujet c'est peut-être pas le plus important, mais le choix des directeurs et directrices de thèse, c'est extrêmement important. Et souvent, quand on fait un master de recherche, on va pouvoir, lors du master 2, donc de la deuxième année, on va faire un stage avec un chercheur ou une chercheuse ou plusieurs, en tout cas dans un labo de recherche. Et ça peut être l'occasion de voir « Ah ben, est-ce que je m'entends bien avec tel ou tel chercheur ?» Et ça peut être aussi l'occasion de découvrir un sujet, voir un petit peu ce qui nous plaît. Donc moi, dans mon cas, c'était une année où j'ai travaillé à temps partiel, donc c'était encore mieux quelque part. Et du coup, pendant cette année-là, on a construit un projet de recherche avec mes deux directeurs parce qu'il faut savoir que quand on veut faire une thèse, on doit candidater à une école doctorale ou à plusieurs écoles doctorales, et chaque école doctorale a ses exigences en termes de dossier à fournir. Donc moi, je vais vous montrer un petit peu le dossier sur lequel j'ai travaillé et je vais vous parler un petit peu des différentes personnes qui m'ont aidé, de comment ça s'est passé, enfin voilà. Je vais vous présenter tout ça. Donc, on va aller sur l'ordi et je, je vais vous montrer. C'est parti Alors, par où je commence Bon, déjà, j'ai un dossier avec tous les trucs que j'ai utilisés pour ma candidature. Et comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup. Euh, le plus important que je vais pouvoir vous montrer ici, c'est ce truc-là. Donc, c'est un fichier de 4 pages qui va décrire l'entièreté du projet de thèse avec une section bibliographie. Donc c'est en anglais dans mon cas, et je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller lire en détail, mais ce n'est pas ce qui est important, je vais juste vous dire grosso modo la structure. Dans ce papier, le but c'est de présenter un projet de recherche, donc on n'a pas encore de résultats. Donc il y a une grosse introduction où je donne un petit peu le contexte de, finalement, pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet-là, et pourquoi je pense que c'est utile, etc., etc. Une section avec les objectifs, et en particulier une question de recherche, et, euh, différents euh, sous objectifs pour arriver à répondre à cette question de recherche assez générale. ensuite une section super importante c'est les méthodes utilisées donc pour euh, résoudre enfin euh, pour répondre à cette question de recherche et euh, euh, passer à travers les différents points quelles sont les méthodes scientifiques qu'on va utiliser pour y arriver donc ça demande déjà d'avoir une certaine connaissance euh, et c'est pour ça que on peut pas s'improviser euh, ce genre de sujet ça demande beaucoup de travail avec ses directeurs et directrices de recherche parce que soi même quand on débute on ne peut pas savoir quelles sont les bonnes méthodes etc etc donc en l'occurrence moi j'ai eu beaucoup d'aide là dessus et tant mieux et ensuite une partie donc perspective c'est euh, bah, qu'est ce que ça apporte au milieu de la recherche notamment euh, le fait de, de mettre euh, euh, ce genre de sujet de l'avant, et euh, quelles sont les limites aussi qu'on perçoit déjà aujourd'hui sur euh, ce que je vais apporter. Salut, c'est Pline du Futur. Certains parmi vous auront peut-être remarqué que ça ressemble quand même vachement à la structure d'un article scientifique. Bah ouais, vous vous souvenez, le intro, méthode, résultat, discussion. Sauf que là, évidemment, il n'y a pas de résultat encore, vu que c'est qu'un projet. Et ben, on met les perspectives à la place et du coup, ça fait à peu près la même chose. Voilà, tout est cohérent et du coup je pense que ça c'est important aussi parce que en vrai la recherche c'est enfin, humble je sais pas si c'est le bon terme mais c'est juste que ça, ça fait travailler son humilité parce qu'en général on travaille des points ultra spécifiques et du coup on va jamais répondre à la question sur la vie l'univers le reste enfin, ça de toute façon on sait que la réponse est 42 mais euh, ce sont des questions très très spécifiques et du coup bah, je vais pouvoir vous montrer moi ma question de recherche par exemple c'était euh, dans quelle mesure est-ce qu'une approche de science citoyenne collégiale aide les enseignants à construire des connaissances et à développer un esprit critique à propos de leur pratique d'enseignement voilà donc euh, c'est quand même assez spécifique c'est une approche de sciences citoyennes collégiales donc c'est le projet prof-chercheur en l'occurrence euh, aide les enseignants à construire des connaissances, donc c'est tout un concept aussi qu'il faut bien définir, et développer un esprit critique à propos de leur pratique d'enseignement. Donc là encore, qu'est-ce qu'on entend par là C'est des choses qu'il faut euh, définir pendant des pages et des pages en s'appuyant sur des articles de recherche qui existent déjà. Ensuite, un, une autre section euh, qui était demandée dans, dans le projet de recherche, c'était une timeline, donc essayer de dire en gros la première année, on va faire ça. Euh, la deuxième année, on va faire ça, etc. Typiquement, moi, la première année, il y avait euh, faire une revue de littérature pour euh, définir l'esprit critique. Donc, la revue de littérature, ça allait trouver les articles scientifiques qui permettent justement euh, de s'attaquer à un concept. Ensuite, il y avait la conception d'un outil de mesure de l'esprit critique et euh, faire une étude pilote pour justement essayer de déterminer euh, euh, voilà comment est-ce qu'on va mesurer si euh, les enseignants euh, ont un meilleur esprit critique ou pas donc il y a déjà des outils de mesure qui existent mais ils sont liés à un contexte où ils ont des limites etc donc on peut avoir parfois on réutilise des choses souvent d'ailleurs on réutilise des choses qui ont déjà été validées mais là dans ce que moi j'avais prévu c'était de valider moi même un nouvel outil de mesure mais bon je vais pas rentrer dans le détail vu que de toute façon c'est pas ça que je vais faire c'est pas en lien avec l'esprit critique et enfin, une section qui est importante, c'est les considérations éthiques quand on traite avec des humains, des vrais gens. C'est important de ne pas faire n'importe quoi, donc c'est vrai beaucoup dans le domaine de la médecine, évidemment, mais aussi pour tout ce qui est sciences sociales, souvent, bah, les interactions avec des, des gens sont relativement encadrées. Et pour ça, on a la possibilité de déposer un projet de recherche auprès d'un espèce de comité éthique qui va déterminer si oui ou non ils acceptent qu'on mène ce projet de recherche là en fonction justement des considérations éthiques et enfin bien sûr il y a une section bibliographie où là tous les articles sur lesquels je m'appuie dans ce projet ben, ils sont cités donc c'est comme dans des articles de recherche vous verrez toujours les sources parce qu'on s'appuie beaucoup sur des chercheurs qui ont travaillé avant donc sur mes 4 pages de dossier, il y en a une qui est dédiée à la bibliographie et comme vous pouvez voir, c'est écrit en tout petit parce que la limite pour l'école doctorale, c'était un dossier de 4 pages et du coup, j'ai été obligé de réduire un peu les interlignes et la taille de la Voilà en gros pour le truc principal pour mon projet de recherche, mais à côté de ça, il y a plein d'autres choses. Donc il y a des lettres de recommandation de mes directeurs de recherche. Donc ça c'est Ignacio, ça c'est Philippe, mais il y a aussi des, des lettres de recommandation d'autres chercheurs. C'est pour en gros faire valoir le fait que euh, j'ai déjà un peu une expérience de recherche, ou en tout cas il y a déjà des chercheurs qui trouvent que j'ai du potentiel et que du coup j'ai des chances d'aller jusqu'au bout de la thèse. Ensuite tu as une lettre de motivation, euh, Personal Statement, c'est en gros euh, je parle de moi, je crois que je racontais un petit peu ma vie. Je vous promets que je suis pas mégalo, hein. c'est vraiment demandé dans le dossier, et c'est bien gênant à écrire, donc préparez-vous psychologiquement. Il y a un CV et il y a, a « Statement of Previous Research ». C'est là où je dis euh, si j'ai déjà fait des recherches, Donc par exemple dans le cadre de mon master ou dans, mon cas, dans le cadre de l'année que j'ai fait entre le master et la thèse. Et ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que le, le document sur lequel j'ai construit mon projet de thèse, en fait, je l'ai réécrit au moins quatre fois au complet. Vraiment parce qu'il y a eu plein de chercheurs, donc il y a eu mes directeurs, mais j'ai aussi demandé à d'autres chercheurs. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, j'ai eu énormément de relectures qui m'ont aidé à améliorer. Donc voilà, ça c'était les consignes, blablabla. Donc euh, oui, voilà, il y a le titre, là aussi ça a été beaucoup de discussions et d'améliorations. L'abstract, c'est un espèce de résumé synthétique de, euh, qu de quoi on parle en fait dans le projet de recherche. Et donc il y a plusieurs choses, il voilà, y a une intro... Les objectifs, les méthodes, Donc vous voyez que les sections étaient déjà là, mais il euh, y a plein de trucs qui sont barrés et qui ont été euh, réécrits. Donc la timeline euh, qui était euh, de manière très brouillon, puis euh, différentes notes, parce que j'en ai discuté avec, euh, comme je disais, mes directeurs notamment. Donc il euh, y a plein de choses qui ont évolué entre cette version-là et euh, la version finale que, que je vous montrais juste avant. Les amis, j'ai pas parlé de tout, j'ai pas parlé de la procédure de sélection, des financements et tout. Euh, je vais juste devoir rentrer chez moi, donc j'en profiterai pour vous montrer mes petites plantes et je finis tout ça dès que possible. Voilà, à très vite. Bon, je suis de retour chez moi et je vais pouvoir continuer à vous raconter toute l'histoire. Ah, ça va être long ce soir. Les amis, je suis de retour chez moi et je vais pouvoir continuer à vous raconter plus en détail le processus de sélection. Donc, quand on candidate à une école doctorale, toutes n'ont pas forcément la même procédure, mais je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi et je pense que c'est relativement similaire pour la plupart des écoles doctorales en France. L'idée de base c'est on a un dossier à remplir, c'est ce que je vous ai montré, on a plusieurs choses qui sont attendues, moi je vous ai rapidement présenté les différents papiers euh, qui étaient attendus de moi. Et à partir du moment où on soumet, il va y avoir une première étape de sélection des dossiers, enfin de présélection en fait, puisque ensuite il va y avoir une deuxième étape où ça va être un oral où on va présenter à un jury qui est composé de chercheurs. Euh, a priori un minimum compétence sur le sujet dont il est question donc moi dans mon cas c'était des gens en lien avec l'éducation entre autres et pas juste des gens en lien avec la biologie parce que ça aurait pas vraiment de sens en fait de demander à des biologistes d'évaluer un projet en sciences de l'éducation voilà donc euh, l'oral c'était un peu spécial parce que à cause de Covid ça n'a pas été en présentiel et du coup euh, ça a été à distance donc j'avais dû faire une vidéo qui présentait mon projet. Je vous mettrai le lien dans la description vers la vidéo que j'avais faite qui reprend en fait ce que j'ai dit à l'oral devant mon jury, même si c'était à distance, mais c'est exactement mot pour mot ce que j'ai dit. Et en gros, euh, voilà, on avait 10 minutes de présentation devant un jury, ensuite quelques échanges, et ensuite, bah, voilà, on attendait d'avoir les résultats. Et bref, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que euh, j'ai été accepté du coup, euh, à l'école doctorale, mais en plus d'être accepté à l'école doctorale, ce qu'il faut, en tout cas dans mon école doctorale, c'est qu'il faut avoir du financement pour 3 ans, pour pouvoir faire une thèse. Ils n'acceptent pas les gens qui vont faire une thèse s'ils ne sont pas financés pour la thèse. Ce qui se comprend, parce que sinon, tu as beaucoup beaucoup de gens qui ne sont pas financés, qui ne finissent pas leur thèse. Donc voilà, dans mon école doctorale, c'est obligatoire d'avoir un financement. On était à peu près 120 candidats, je pense, pour l'école doctorale. On a été, je crois, 60 présélectionnés, et ensuite, entre 30 et 40 sélectionnés. Et l'école doctorale elle-même, comme plusieurs écoles doctorales, ont une ou plusieurs bourses qui vont permettre de donner du financement aux meilleurs candidats pour les X prochaines années. Donc en général, c'est des contrats doctoraux sur trois ans. Il se trouve que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu un financement de l'école doctorale. Donc ils ont vraiment trouvé que mon projet était de très bonne qualité. Et ça ne tient pas particulièrement à mes qualités personnelles. C'est juste que j'ai été beaucoup aidé de plusieurs chercheurs. J'ai beaucoup travaillé parce que j'avais aussi la disponibilité vu que sur mon temps de travail, je pouvais euh, passer du temps à rédiger ce projet de recherche. Bref, j'ai eu des conditions assez idéales, et ça a grandement joué sur le fait que j'ai cette bourse, d'autant que, euh, contrairement à d'autres candidats peut-être, moi j'avais un an après le master où j'ai fait d'autres trucs, etc. Et comme ça fait plusieurs années aussi que je fais des vidéos, je suis très impliqué dans les associations, donc j'ai un profil qui est assez euh, intéressant, et du coup j'ai pu avoir du financement. Mais sinon... Là où ça concerne peut-être plus de gens, parce que je crois que sur les 30 à 40 personnes qui ont été sélectionnées, il y en a eu 5 ou 6 qui ont eu des bourses de l'école doctorale à proprement parler. Donc c'est assez limité. Sur 120 candidats, ça fait genre 5% à peu près qui ont un financement de l'école doctorale. Euh, moi, ce que j'avais comme plan B, c'est comme sur le projet de recherche euh, de Ignacio avec qui je travaillais déjà, il lui restait lui deux ans de financement, donc il pouvait me financer deux ans de thèse, et j'aurais pu essayer de trouver une troisième année de financement, donc soit des financements publics, soit des financements privés. Euh, par exemple, il y a des thèses qui s'appellent Cifre, qui sont des contrats avec des entreprises, où sont les entreprises qui financent un doctorant ou une doctorante. Et en échange, ils travaillent en partie pour l'entreprise. Donc euh, ça marche très bien sur euh, des trucs industriels un petit peu. Donc si on fait une thèse sur un sujet qui peut être utile à une entreprise, bah, les entreprises vont bien vouloir financer ça. Ce n'est pas mon cas, euh, je pense que je ne suis pas finançable par grand monde à part euh, au public. Mais euh, j'ai eu de la chance et j'ai réussi à avoir euh, un financement. Et du coup, à propos de financement... Euh, euh, peut-être vous dire un petit peu donc j'ai un salaire je suis euh, employé par l'université de paris donc euh, je suis doctorant contractuel j'ai un contrat de travail pour trois ans et je suis payé très très bien par rapport à beaucoup beaucoup de doctorants donc euh, moi je... ça me dérange pas du tout d'en parler je suis payé 2394 euros brut par mois et ce qui fait que en pratique je touche 1924 euros net par mois donc la plupart des doctorants sont payés 1450 euros net par mois et euh, quand on a de la chance c'est plus en général autour de 1750 ou quelque chose comme ça pour des thèses chiffres par exemple moi je sais pas trop pourquoi je suis aussi bien payé je vous avoue et hum, c'est peut-être une erreur et peut-être qu'à la fin, ils me demanderont de rembourser. Hello darkness, my old Alors en fait, depuis, j'ai mieux compris les histoires de financement pour ma thèse. Ça vient d'un programme qui s'appelle EURIP, donc c'est École Universitaire de Recherche Interdisciplinaire de Paris. Et en gros, ils me financent 50% de ma thèse et l'autre 50%, c'est le labo de recherche, donc autour du projet prof-chercheur. En tout cas, je considère que c'est vraiment une chance et un privilège euh, d'avoir... Euh... Des conditions bah, décentes pour vivre, parce que la vie à Paris est chère. Et, euh, et clairement, moi, je peux mettre de l'argent de côté, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens. Après, moi, je suis très peu dépensier, mais c'est une autre histoire. Voilà, voilà. Et en plus de ça, mon école doctorale, on a un budget... Euh, on a jusqu'à 1000 euros pour rembourser des frais, par exemple de déplacement ou de participation à des colloques, des congrès, bref, des événements en lien avec la recherche qui ne sont pas financés par nos laboratoires de recherche. Donc ça nous permet d'aller explorer un petit peu en dehors de euh, vraiment notre domaine spécifique et c'est vraiment dans cette optique de, bah, on peut s'enrichir en allant voir un petit peu euh, ce qui se fait ailleurs. Donc, moi je trouve ça très très cool. Par exemple, je vais aller faire un. Enfin, je participe en novembre prochain à un événement qui est à mi-chemin entre la recherche et la médiation scientifique. Et donc, ce n'est pas vraiment mon sujet de recherche, mais comme voilà, vous le savez, ça m'intéresse beaucoup la médiation scientifique. J'en pratique avec ces vidéos. Bah, ça me donne l'occasion de participer à ça grâce au financement de l'école doctorale. Je vous annonce du coup que je serai au congrès Science New du 16 au 19 novembre à Metz et j'y présenterai en gros en quoi prof chercheur peut aider à faire la médiation des sciences de l'éducation. En gros, c'est ça. Mais je vous donne plus d'informations en description. Et sinon, bah, de manière générale, ce euh, sont les laboratoires qui financent différentes choses. Par exemple, publier des articles, ça coûte de l'argent. Surtout si on veut les publier euh, en accès libre. Euh, ça peut être des formations spécifiques. Ça peut être euh, du matériel. Donc voilà, il y a tout ça. Il y a aussi, euh, si jamais on organise des événements, par exemple dans le cadre de ma thèse, comme on travaille avec des profs, bah, si on fait venir des profs, on peut leur payer le billet. Donc ça c'est pas du financement pour ma thèse, mais c'est juste pour vous dire un petit peu euh, à quoi peut servir l'argent, euh, parce que peut-être qu'on se rend pas trop compte, surtout en sciences sociales, euh, à quoi peut servir l'argent. Parce qu'on imagine bien que euh, dans des sciences dures, on va avoir euh, du gros matériel qui coûte très très cher, etc. Nous en général, on n'a pas trop trop ça. Enfin voilà. Euh, je sais pas ce que j'oublie, mais c'est déjà pas mal. Mais minutes à tenir ça, je me fais les muscles quand même. Hein. Parce que oui, je tiens la caméra. <rire> Qui fait ça Qui fait ça Je sais pas si vous vous souvenez, mais à la base, il y avait juste une plante. Et en fait, maintenant, il y en a deux. Celle-là, elle commençait à pousser le, le, tout contre l'autre en fait. Et du coup, on l'a transplantée et là, elle est en train de pousser dans son propre pot. Voilà, j'ai les deux. Et j'avais déjà celle-là avant aussi, mais je sais plus si je vous l'avais montré. Elle très chouette petite plante. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que j'ai aussi. Ah J'ai fait des semis. Putain, ils sont vraiment pas nites. Donc ça c'est des tomates. Ça c'est encore d'autres tomates. Derrière il y a de la coriandre. Et ça, c'est du persil, je crois. Mais euh, je ne suis pas très bon avec les plantes en fait. Et ça, euh, par exemple.. Oh, c'est bon Donc ça, c'est des radis, et il y en a deux qui n'ont pas poussé, il y en a un qui est déjà mort, et là, euh, oh, c'est pas trop la joie. Donc euh, voilà, je suis pas super bon avec mes petites plantes, mais je fais ce que je peux, et j'apprends. Bah ben voilà En vrai, ça me motive de ouf, je suis trop content de faire cette thèse, et si vous avez des questions, des remarques, des idées sur euh, d'autres trucs que je pourrais dire, qui vous intéressent, bah faites-moi signe. Moi, je serai trop content de vous partager tout ça. Je vous souhaite euh, bon courage pour cette période encore peut-être un peu compliquée. Euh, J'espère que cette vidéo sortira euh, pendant ou avant l'été. Du coup, euh, profitez bien. Ciao